Bonjour à vous mes éclats d'élégance qui me suivaient de manière magique et harmonieuse telle des lumières sublimes et délicates J'espère que vous allez tous très bien, il est 16h On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur Planet Coaster ah, Surtout après le, le, le, le dernier contenu que je vous ai proposé sur le jeu C'était en, en live, souvenez-vous Et aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster Pour vous montrer les avancées de mon parc Emco Park ah, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai voulu recommencer à zéro Planet Coaster, je l'avais dit en live justement, le but c'était de repartir en mode carrière et j'ai abandonné très vite parce que le mode carrière il n'y a rien de plus frustrant d'autant plus pour moi, je pense pour beaucoup d'autres personnes également mais c'est très frustrant étant donné que tu peux pas faire tout comme tu veux, tu ne peux pas recommencer, tu peux pas. Tu perds tout le temps de l'argent constamment et c'est terrible. Du coup, euh, même à un moment donné, j'étais lassé et j'ai arrêté de jouer à plein de Et là, je viens de dépasser les 100 heures de jeu et euh, je suis très content. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et j'ai fait beaucoup de modifications euh, qui font plaisir. Déjà, juste un petit truc majeur. Euh, non, un, une petite modification mineure. Donc ça, c'est la place, euh, on va dire, principale. Souvenez-vous, euh, là, on a l'entrée là-bas. J'évite de trop euh, tourner la caméra. Vous allez comprendre Pourquoi hein. Mais donc là, il y a la cascade d'eau. Là, c'est la nouvelle attraction aquatique. Et ici, ça va être un petit peu le, le, la place centrale. Vous entendez des attractions derrière Ne vous inquiétez pas. Alors là, modification que j'ai apportée, j'ai ajouté l'enseigne Far Cry ici. Également là, puisque le nom de l'attraction, la, c'est Far Cry, souvenez-vous. Je ne peux pas vous le montrer. Voilà, Far Cry. Et un truc que je n'avais pas pensé, j'ai ajouté de la fumée rouge. Parce que ceux qui connaissent Far Cry 6, vous aurez la ref'. Mais cette voiture, tout l'ambiance Far Cry plus la fumée rouge, que d'ailleurs j'ai ajouté euh, également ici, Bah ben là on est vraiment dans l'ambiance Far Cry, voyez-vous euh, Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est pour la petite modification mineure. Autre chose, on va aller dans la zone pirate. Là on va dans la zone pirate. Avant même d'entrer dans la zone pirate, eh bien on peut constater qu'il y a ici une nouvelle attraction. Euh... Je suis content et mitigé à la fois. On va faire un on-ride dans cette vidéo. Je vais vous expliquer. On va y aller après. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui pour le moment. Enfin, c'est pas tout de suite. On revient en arrière. Et voyez-vous ce qui se passe On a les attractions de la zone future qui se retrouvent ici dans la place principale. Comme vous pouvez le constater. Et là, je vais faire le reveal où tout le monde va crier. 3, 2, 1. Il bah, n'y a plus de zone future. Il n'y a plus de zone future. J'ai fait cette décision, j'ai pris la décision, j'ai du mal à la prendre et en fait je suis content et j'ai bien fait. Euh, donc là souvenez-vous tout était noir, hein, il y avait de l'asphalte absolument partout, euh, des attractions à droite à gauche etc. Et pas trop de déco. Et euh, c'est vrai que certains m'ont dit que c'était vraiment moche. Et ça partait d'un coup de tête et j'ai bien réfléchi et j'ai bien fait. J'ai tout supprimé et décalé ce qui fonctionnait pour garder que le meilleur. Et du coup on se retrouve finalement avec non pas une zone future mais une ambiance un peu euh, espace. Une ambiance univers, mais sans pour autant que ce soit toute une grande zone futuriste. Et ça, c'est cool, parce que du coup, l'attraction dont je suis le plus fier, à savoir Objectif Mars, comme je l'ai euh, appelé, et qui n'a pas de rapport avec euh, l'attraction euh, au Futuroscope, et eh ben j'ai pu. Euh, donc j'ai supprimé l'autre grande attraction, et j'ai pris ces éléments de déco que j'avais fait pour les mettre dans Objectif Mars. Et on se retrouve avec quelque chose de bien sympa, je vais tout vous montrer. Dans un premier temps, on va prendre donc ce petit chemin ici. Donc un petit chemin bon enfant, voilà, là il y a un petit carrousel, des petites fleurs. J'ai ajouté des toilettes ici euh, Dans cette petite euh, colline hein, Si on peut appeler ça comme ça Sur la gauche vous pouvez voir donc Les deux attractions On va y venir après parce que je suis content j'ai fait des automations et tout Mais là on va arriver ici Avec euh, bon, à droite le Mechcellent Ça c'est pas moi qui l'ai fait donc Ça c'est moi qui ai réalisé Donc euh, les, les boutiques Ici pour ceux qui connaissent Minecraft Est-ce qu'on dirait pas le portail de l'end Pour aller au Stronghold Je me suis fait un petit kiff Je me suis fait un petit kiff Pareil ici, donc ça donne vraiment l'impression que t'es dans le vide, Et bien sûr on n'est pas dans le vide, hein. voilà. j'ai gardé cette, ces, ces éléments de déco que j'ai fait parce que j'étais assez content. J'ai refait un petit peu la zone pique-nique entre guillemets qui n'était qui pas utilisée et résultat les gens l'apprécient un petit peu plus. Parce que c'est quand même un peu plus vivable, on est bien d'accord, c'est quand même plus sympa, plus joli à voir. Là on a l'entrée d'Objectif Mars, donc à droite. Et là il y a la sortie, là c'est l'entrée, là il y a la sortie, c'est pour ça que j'ai mis les petites euh, barrières en euh, rouge pour pas que les gens se mélangent. J'ai rajouté quelques petits éléments de déco en plus mais pas grand chose. Euh, j'ai ajouté ce cleps. Euh, et ici j'ai rien, rien retouché à part là les, les rangées de casques. L'attraction fonctionne très bien, j'ai pas fait de modifications, d'ailleurs si ça vous intéresse euh, on refera un on-ride dans une prochaine vidéo si vous êtes chaud. Et pour le la, la, la, la, la, le chemin arrière, je me suis dit ça peut être sympa de. Parce qu'en fait, le chemin arrière, le retour, bah du coup comme il n'y a plus d'aller ici, qu'il n'y a plus rien, en fait, il n'y y a plus de zone, bah le, le chemin est long. Euh, le chemin est long. Donc du coup je l'agrémentais tout simplement ici. Euh, donc là évidemment on passe en dessous d'attraction mais je l'agrémentais avec voilà euh, souvenez-vous euh, ces éléments là que j'avais placé c'était pour la file d'attente de l'autre attraction qui avait précédemment qui n'existe plus donc là les gens peuvent passer par là et vous voyez c'est habillé c'est habillé le temps de repartir et voilà tu reviens ici et c'est plutôt pas mal à noter que j'ai ajouté une automation ici avec euh, le canon orbital donc dès qu'il y a un carte un un dès qu'il y a un wagon qui passe donc attendez hop euh, le temps que ça arrive Là, il y en a un qui va arriver, là, je le vois ici. Là, là. Voilà. donc là, lui, il arrive. Et donc là, le canon... Voilà, c'est sympa, parce que les gens, ils passent en dessous, donc c'est assez amusant. Donc, vous voyez, déjà, ça a beaucoup plus de vie. Euh, du coup, la file d'attente est beaucoup plus longue. Euh, par conséquent, le chiffre d'affaires est beaucoup plus important. Les gens sont contents, les décos, c'est à 100%. Là, on est sur quelque chose de très, très, très optimal, et j'en suis pas peu fier. On est vraiment, vous voyez en fin de compte c'est plus une zone futuriste ici, c'est juste la zone pour l'attraction, objectif Mars. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est assez intéressant, avec bien sûr toujours moyen de consommer et de s'asseoir et voilà. Donc là ici c'est la zone principale, enfin la zone principale, je sais pas, la place centrale on peut dire un peu, donc finalement avec le Far Cry juste ici. Et donc j'ai mis les deux attractions, enfin euh, surtout celle qui marchait le plus c'était celle-là, elle fonctionne, euh, bon habituellement c'est un peu plus élevé mais on va voir par la suite. Et cette attraction-là ne marchait pas du tout. Mais là elle fonctionne un peu, elle ne fonctionnait pas du tout mais je l'aimais beaucoup parce qu'elle faisait vraiment référence à l'espace, vous voyez ce que je veux dire Donc je l'ai quand même mise au niveau des fils d'attente, bah voilà voilà comment j'ai fait un petit peu, hein. rien de bien sorcier, j'ai pas encore tout, euh, tout fini, euh, de, même, de même ici. Et j'ai fait des automations aussi donc je suis assez content, est-ce que là c'est le départ Ah non c'est la fin, là vous voyez les flammes, là c'est la fin de l'attraction là je reconnais. C'est ça là c'est la fin de l'attraction Donc là on va juste faire un tour euh, en entier Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai apporté euh, De personnel euh, Que j'aime plutôt bien pour pas que ça fasse trop forain évidemment. bon là c'est pas forain non plus quoi Mais euh, vous me comprenez Donc en fait ce qui va se passer Donc ça commence à balancer Là je l'ai en accéléré hein. Ça commence à, à balancer et dès les premiers loopings Il y aura les choses intéressantes Donc dès qu'on va arriver au premier looping bon, Voilà là on y arrive Maintenant, donc là, premier looping, normalement, on a les flammes pendant 5 secondes qui vont s'alterner et de la fumée qui commence à sortir. Ensuite, nouveau looping, on a, comment ça s'appelle Des réacteurs et des lasers rouges. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, les effets comme ça. Le feu s'est arrêté, la fumée se dissipe un petit peu et voilà, donc euh, toujours en haut, ça continue les lasers et, et euh, les réacteurs, je sais plus comment ça s'appelle. Et une fois qu'on arrive de nouveau à la fin Dès que ce sera un petit peu terminé Je crois qu'il y aura de la fumée qui va revenir Et quelques flammes qui vont réapparaître rapidement à l'arrière Voilà Très rapidement les petites flammes Et, euh, et c'est sécurisé du coup Bon, On voit pas comment c'est fait Le but c'est pas qu'on voie hein. Je pense que je rajouterai je des éléments pour faire genre qu'il y a tout un truc euh, Parce que ça, ça sort pas du sol Mais, euh, mais bref En tout cas c'est pas accessible Donc voilà pour, euh, pour ce que j'ai fait ici Euh... A noter que donc, et du coup en fait je suis content parce que ça rend plus épuré, il euh, y a moins... De trucs pour dire qu'il y a des trucs, c'est à dire que vraiment au début bah, c'est pour tester, tu vois, que je fais ce parc. Donc il y a beaucoup d'attractions qui n'ont pas de sens, qui sont à droite à gauche. Et donc vous voyez, alors même si c'est pas réaliste, parce que du coup je supprime des gros trucs, je les déplace, etc. etc. C'est le but du jeu, euh, mais du coup ça fait qu'à la fin on va, on va se retrouver avec quelque chose d'assez cohérent. Euh, et du coup, bon, bah ça ça n'a pas bougé. Moi le bateau pirate j'aimerais vraiment le laisser là parce qu'il a vraiment sa place, mais les gens s'en foutent et ça ça m'embête un peu. Il y a pas mal de monde par ici. Cette attraction là je crois qu'elle marche pas trop. Ah si ça va. Si si ça va mais en vrai euh, y'a a pas euh, y a pas grand monde non plus quoi en vrai Y'a a pas grand monde euh, et là pour cette nouvelle attraction qu'on va que je vais vous présenter c'est normal s'il y a personne dans tous les cas puisque ben c'est une zone qui est absolument euh, ben, pas connue quoi c'est une zone qui est pas connue y'a personne qui passe par là y'a a pas de boutique y'a rien euh, et vous voyez ça fait le tour d'ailleurs par ici je me tâte d'ailleurs à supprimer ce restaurant et à, et à faire autre chose et voilà, tout supprimer parce que ça ne fonctionne pas. J'avais mis euh, même des restaurants spéciaux, donc j'avais tout enlevé, j'avais fait euh, ici des, des restaurants, voilà. Bon du coup, je euh, bah, il est ouvert, mais bon, voilà, 2130 euh, de déficit, on va rien dire là-dessus. Mais il n'y a personne qui vient ici en fait, il n'y a personne qui vient ici malheureusement. Donc je pense qu'ici on mettra des attractions ou d'autres trucs, mais je vais enlever tout ça. C'est un petit peu dommage, c'est pas bien grave. C'est un test, mais je supprimerai tout ça. Euh, quelque chose de nouveau que j'ai fait aussi, c'est j'ai testé de faire une attraction ici. Donc ça fait deux attractions à tester dans cette vidéo. Euh, deux on-ride que je vais vous proposer. J'attends vos retours. Mais euh, je suis très mitigé pour les deux. Je suis très mitigé pour les deux. On va commencer par euh, cette attraction-là, si vous voulez. Euh, donc c'est un Steel Avengers. Donc c'est un, une attraction hybride. Il euh, y avait des abonnés qui m'avaient demandé que j'essaye de faire des attractions hybrides. Donc, euh, bah donc je, vais, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Il n'y a absolument aucun décor. Mais juste au niveau du tracé pour voir un petit peu ce que vous en pensez, vous m'en direz des nouvelles. Mais comme dit, je suis assez mitigé. Euh, C'est pas, pas ce cas de parfait, clairement. Euh, mais euh, vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez m'en dire des nouvelles. Donc là, ça commence direct. Je crois qu'on a. Donc il y a 3 trains au total. Et euh, sur chaque train, il y a 5 ou 6 wagons. Euh, je sais plus, ça reste encore à confirmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois qu'il y en a 6. Je sais pas trop compter. Donc là on a une seule remontée d'ailleurs je crois de toute l'attraction. J'ai déjà oublié à vrai dire. Et donc là on est parti pour, euh, pour la descente. Oui je sais les remontées ça s'appelle des lifts. Voilà. Donc c'est parti. J'ai essayé de faire au plus fluide. Après voilà, comme dit c'est pas parfait. Un premier looping. Ou une vrille. Je sais pas trop comment on appelle ça. On va voir rien du coup mais euh, en gros ça, ça fait une tête à piquer et avec le recul je suis encore plus mitigé de cette attraction parce que là elle est finie voilà je vous le dis elle est finie là on peut imaginer qu'il y a plein de décors tu vois mais du coup là elle est finie c'est vrai qu'elle est très courte on entend le grand utopia juste au dessus et c'est vrai qu'elle est très courte donc euh, je sais pas vous m'en direz des nouvelles dans tous les cas je la supprime si... Voilà je pense que je la supprimerai si ça fait pas l'unanimité Parce que dans tous les cas ça ne servira à rien de la laisser là Mais donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble Je monte ce wagon là Qui passe par ici Là ça fait un plongeon Et ça revient par là Voilà tout simplement Donc voilà pour cette attraction Et maintenant l'autre qui est... Alors pareil là je suis très mitigé parce que en fait, ça me désole un peu parce que j'avais vraiment envie d'exploiter euh, cette zone aquatique. Parce que là, si t'enlèves l'attraction, ça fait tout vide. Euh, bah D'ailleurs, à noter, bah, du coup, vous avez pas vu, mais euh, du coup, j'ai fait des pontons. J'ai fait euh, j'ai mis des petits arbres. Voilà, des petits arbustes qui font plaisir. Donc là, initialement, t'avais une belle vue. Mais bon, du coup, maintenant, il y a l'attraction qui vient un petit peu tout gâcher. Pareil, là, le pont, tu peux passer par-dessus. Tac, et puis tu reviens à la zone far west. Donc encore une fois, ce bâtiment, je pense que je le supprimerai. On verra. Euh, bref, je vais vous faire un petit tour de, de cette attraction-là, donc. Euh, que j'ai appelé Sea Wave Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler comme ça Mais du coup c'est un basilisque Voilà le Sea Waves au niveau de la file d'attente J'avais anticipé une longue file d'attente Mais bon pour le moment les gens s'en foutent c'est totalement normal Euh ben on est parti messieurs dames On est parti on est parti On attend que le train parte Et nous on va pouvoir y aller Allez c'est parti euh, J'ai vraiment misé surtout sur la roue libre C'est à dire que là il y aura qu'un seul lift Sauf à la toute fin du coup Un seul lift et après tout est en roue libre, il n'y a pas de zone de freinage Il n'y a rien Et donc pareil je suis assez mitigé mais il y a un côté que j'aime bien Donc vous m'en direz des nouvelles Il y a trois wagons au total sur chaque train Et je crois qu'il y a 4 trains au total Allez c'est parti Donc là je me suis fait plaisir avec des euh, Au bas, au bas, on passe en dessous du pont Un premier looping Voilà ça redescend, ça remonte Une vrille Vous voyez, bon, c'est pas fluide partout. On passe à côté de l'attraction du Far Cry avec les jets d'eau euh, qui partent dès qu'on passe. Vous voyez, ça secoue un petit peu pas mal, mais c'est pas non plus trop violent, quoi. Et là, on se repose, c'est la fin, en fait. Ah non, oui, attends, là, il y a un petit truc à l'envers aussi, pour le plaisir. Juste histoire de, de se faire plaisir pour la route. Voilà, histoire de tremper. Si t'as les cheveux longs, comme ça, t'as les... T'as les cheveux dans l'eau, quoi. Et là, c'est fini, du coup. Tout était en roue libre. Juste là, à la fin pour la montée, pour arriver de nouveau là au, au... à la station, quoi. Donc voilà, pareil, là, vous, vous m'en direz des nouvelles. Je suis assez, assez mitigé. Pareil, hein, dans tous les cas, ça me dérange pas de supprimer les deux attractions que j'ai fait. C'est pas un problème. Euh, mais... Faut, faut me dire faut me dire faut me dire j'ai pas envie euh, je sais qu'ici c'est une zone qui serait parfaite pour du raft faire du rafting mais franchement c'est pourri je vous le dis euh, Je suis pas un expert mais sur planet coaster les rafts sont je trouve mal faits parce que quand tu fais des descentes c'est pas aussi bien fait qu'en vrai euh, Donc c'est très lent euh, et c'est pas autant réaliste que ce que tu pourrais faire donc les rafts je suis vraiment pas fan J'ai pas envie de refaire une deuxième attraction comme celle là ce serait débile et je sais pas si je vais faire une deuxième fois les bûches. Je trouverais ça un petit peu con, d'autant plus que ben, vous voyez que ça fonctionne très bien les bûches là-bas. Donc je sais pas trop encore. Euh, vous m'en direz des nouvelles. Moi je suis euh, je suis assez content en tout cas, surtout euh, du réagencement que j'ai fait parce que ça fait vraiment du bien et euh, on y voit un peu plus clair, on se concentre plus. Le parc est plus petit, mais du coup on va pouvoir plus le détailler au fur et à mesure. Et euh, ça m'a permis de redonner un peu de, de renouveau Parce que euh, du coup ça, ça m'avait lassé J'avais pas envie de retourner sur le parc Parce que je voyais pas quoi faire j'étais bloqué Et juste en supprimant genre j'ai fait ça Tac bam j'ai tout décalé Et ça m'a fait du bien et j'ai tout de suite compris quoi euh, Ce que Là où je voulais en venir Donc, euh, donc voilà je suis assez content J'ai hâte de voir vos retours En vrai de toute façon ma zone préférée ça restera toujours l'allée principale et, euh, et puis voilà quoi Le grand utopia faudra vraiment que je m'amuse à, à y apporter des détails euh, et que je fasse des éclairages Ça c'est le truc qui va m'aider à, à Fignoler beaucoup de, de, de détails euh, Avec des, des décorations etc Le problème c'est que les lampadaires je suis pas fan J'ai essayé de créer un truc les gars Qu'est-ce que vous en pensez de ce lampadaire Enfin, J'appelle pas ça un lampadaire J'appelle ça un truc de, de stade de foot Je l'ai fait moi-même hein. ça se voit hein. C'est un peu éclaté au sol J'ai voulu faire genre que c'était solaire Bon pas persuadé du, du bail Mais au moins ça éclaire bien Donc je sais pas moi les lampadaires de base je suis pas fan Donc euh, pff, voilà quoi Je sais pas vous m'en direz des nouvelles Je trouve que ces lampadaires là n'éclairent pas assez C'est bien dommage Donc bon à voir Et avec le recul je trouve que là c'est beaucoup trop euh, Ça fait trop mal aux yeux en fait Là je m'imagine dans la vraie vie ça me ferait chier là. Ça me ferait très chier dans la vraie vie C'est à dire que je vois pas au loin Vous voyez ce que je veux dire ou pas Bon bref vous m'en direz des nouvelles J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait très très très très très plaisir. Et euh, j'ai hâte de, de voir vos, vos commentaires évidemment. Voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et pour des lives toute la semaine. là. C'était Colo plein de bisous. Ciao tout le monde.